Bonsoir tout le monde, je m'appelle Brenda. Voilà ma fille Amelia. Tu fais coucou Voilà, on fait cette vidéo aujourd'hui tout d'abord pour remercier le maître Jules Alofa de Bénin. Car je lui ai demandé à faire un travail pour moi, qui est le retour d'affection. Et du coup, parce qu'il y a peu de temps... Le papa de ma fille nous a quittés et on s'est séparés. Et euh, du coup, c'était très, très, très dur pour moi. Avec un enfant, c'est vraiment pas facile. En plus, quand on ne travaille pas, donc c'est n'est pas, pas, pas quelque chose de facile. Donc, à euh, force de surfer sur YouTube, j'ai vu plusieurs euh, témoignages. Et du coup, euh, c'est grâce au témoignage d'ailleurs que j'ai contacté euh, le maître Jules Alofa de Bénin. Et euh, j'ai expliqué mes problèmes. Euh, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, euh, qui est disponible, très très gentil. Donc, euh, il m'a fait euh, le travail en peu de temps. Et je le remercie d'ailleurs. Si euh, vous voulez euh, le contacter, euh, le, le numéro est le plus 229, 98, 42, 99, 70. Je répète, plus 229, 98, 42, 99, 70. Il est disponible à l'écoute. Il est très, très gentil. Donc, je vous conseille de contacter... Et euh, vous pouvez voir plusieurs témoignages sur YouTube. Donc euh, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui déjà pour témoigner. Car avant, euh, avant de, de contacter le maître Jules Alofa de Bénin, on m'a arnaqué à plusieurs à plusieurs reprises. J'ai donc perdu vraiment, vraiment beaucoup, mais beaucoup d'argent. Donc euh, c'est pour ça... Euh, je me dis, je vais arrêter, je vais arrêter et à force de voir les témoignages. Du coup, je me dis, bon, bah, je vais contacter une deuxième fois. Enfin, de faire, de travailler avec le maître Jules Alofa de Bénin. C'est vraiment, c'est vraiment la joie aujourd'hui. Voilà, je vous le dis honnêtement, la joie. Je suis contente. Et ma fille à côté de moi et son papa, on est tous réunis du coup. Donc, c'est pour ça que je, je tenais à remercier le maître Jules Alofa de Bénin. Il est génie également. Vraiment, je suis contente. Et euh, on ne m'a pas arnaqué cette fois-ci, car comme je vous l'ai dit, euh, on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup arnaqué. Et après, euh, quand on se fait arnaquer, bah, on, se, on se méfie. Et du coup, euh, avant de contacter, quand même, j'ai regardé à plusieurs à plusieurs reprises les, les témoignages sur YouTube. Et, et après, je me dis, euh, je vais essayer. Donc, j'ai contacté euh, le maître Jules Alofa de Bénin. Et ben, je suis satisfaite. Vraiment, euh, je suis satisfaite. Et vraiment, merci, merci beaucoup, maître Jules Alofa de Bénin. Je vous remercie beaucoup. Et aujourd'hui, euh, voilà. Donc euh, tu dis merci aussi Emélia Merci. Voilà. Ben, ma fille même vous dit, euh, vous dit merci. Et moi d'ailleurs, euh, je vous dis merci. C'est pour ça que je tenais euh, à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc euh, merci beaucoup. Au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir.